L'Autriche. Quand je suis partie, j'imaginais un pays rempli de traditions que j'aurais pu observer à chaque coin de rue, avec des chants et des danses folkloriques passées à travers les générations. Mais comme beaucoup de pays, ces traditions se sont estompées, même si on peut encore écouter du yodel ou des leaders si on sait où chercher. Je suis partie dans l'optique de faire un lien entre la culture autrichienne et la musique classique et romantique. Qu'est-ce qui a influencé les compositeurs autrichiens du XVIIIe dans leur composition, qui fait qu'ils sont aujourd'hui l'emblème de la musique classique ou romantique Durant mon voyage, j'ai donc cherché à comprendre l'identité autrichienne au XVIIIe siècle, mais aussi de nos jours. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que l'Autriche est dirigée par la famille impériale des Habsbourg. Depuis le XVe siècle et jusqu'au XXe siècle. Cette famille règne sur tout l'Empire germanique. Le pays est donc une puissance politique importante et cela se ressent à travers sa ville. Les façades des bâtiments sont harmonieuses et ornées de sculptures haute style impérial, mélange incongru d'inspiration romaine, germanique et catholique. L'Autriche possède aussi de nombreux domaines luxueux, des châteaux, des manoirs, situés parfois en pleine nature ou sur une montagne. Car même si ce pays est une puissance économique et culturelle, c'est aussi un très petit pays d'un point de vue démographique. Il y avait un réel contraste entre l'image architecturale du pays, avec tous ces grands châteaux, et la population autour d'eux, qui était peu nombreuse finalement. Toujours est-il que les compositeurs vivaient dans ces villes et châteaux, au service des grandes familles, avec toutes ces dorures et ces balles, rien d'étonnant à ce que leur composition soit pleine de majesté et d'assurance. qu'ils ne travaillaient pas, les compositeurs voyageaient beaucoup pour suivre leurs mécènes ou trouver d'autres employeurs. En diligence, ils avaient le temps d'observer les grandes forêts et montagnes qu'ils devaient traverser. La nature autrichienne dégage une toute autre atmosphère que les villes. Les montagnes, les bois là-bas, tout est fier et calme. Durant mes randonnées, j'ai ressenti les montagnes comme cette force douce mais invincible parce qu'elle ne bougera jamais, et qu'on peut en tirer de nombreux trésors. Quant aux forêts, elles recouvrent à l'époque 50% du territoire. Je passais donc échanger avec mes contacts sur les contes et légendes qui leur seraient associés pour voir quelles créatures mystiques auraient pu inspirer les compositeurs romantiques, mais au cours de mes rencontres, je fus surprise de constater que les créatures à forme non-humanoïde n'étaient pas nombreuses. Si had more time, I would find. A creature uh, that is a beast mm -hmm. there is the, the um, fairy tale, the beauty and the beast, yeah yes I'm sure there there are some, mm -hmm. oh, but you are right, mostly they base on human shape, mm -hmm. but they don't mm -hmm. have a human um, Human characters. La plupart des contes sont liés à des sorcières, des reines maudites, de sorciers maléfiques ou bons, comme si l'imaginaire était plus régi par le caractère humain que chez nous. J'ai donc cherché à comprendre pourquoi l'homme est si présent, même dans le monde féerique. Tout d'abord, les forêts sont certes imposantes, mais la plupart d'entre elles ne dégagent pas une atmosphère effrayante comme je l'imaginais. Les arbres sont droits, laissent passer la lumière. Il y a très peu de mousse et de racines biscornues sur le sol. Au lieu d'une atmosphère inquiétante qui aurait pu être source d'inspiration pour Schubert, j'ai trouvé que les voies inspiraient le calme, la dignité et une force similaire aux montagnes. Les seules créatures que j'ai pu trouver dans l'imaginaire autrichien sont liées au Danube, pour expliquer la disparition des pêcheurs et autres marins. Je pense aussi que si le fantastique est si peu développé, c'est parce que le christianisme est extrêmement présent et donne déjà des réponses aux phénomènes étranges qui auraient pu se passer. Dans les villes, une maison sur deux est ornée d'une Vierge Marie, d'angelots, de saints ou d'une autre sculpture religieuse. De même, devant chaque champ, près de chaque point d'eau ou au début de chaque forêt, une, fi une figure du christianisme est installée. En effet, longtemps associée à la famille impériale et à l'État, la religion catholique était utilisée pour montrer une nouvelle fois la puissance de l'Autriche. Au XVIIIe siècle, Bruckner, et Mozart et les autres ont pu voir des églises baroques et rococo, qui, à l'inverse des églises romanes, célèbrent aussi bien la vie sur terre que la vie évangélique. Les églises sont richement décorées, aussi pour impressionner les paysans et montrer qu'en suivant Dieu, on peut attendre prospérité et bonheur. En voyant ces décors, je comprends qu'il soit facile de créer des musiques glorifiant le christianisme quand le cadre est déjà rempli de signes de félicité. Avec ces sculptures détaillées, taillées dans des matières précieuses comme le marbre ou l'ébène, il est plus simple de composer à propos de la perfection, de l'intemporel, de la pureté, les paysages autrichiens n'inspirent donc pas tellement de compositions inspirées de l'imaginaire, mais donnent un bon support pour composer des œuvres avec un thème droit, simple mais fier, parfois à caractère religieux. Pour la période classique, cela m'a renforcée dans l'idée que l'identité autrichienne était un atout pour composer. Mais comment se fait-il alors que la musique romantique plutôt centrée sur les émotions et le féerique, soit elle aussi dominée par les compositeurs autrichiens. C'est du côté du peuple autrichien lui-même que je me suis allée pencher. D'abord, même si les musiciens n'étaient pas forcément riches, leur vie n'avait quasiment rien à voir avec les paysans. Je pense que la plupart des échanges se faisaient durant les voyages, ou dans les auberges, ou encore dans les lieux festifs. Un groupe de musiciens folkloriques m'a joué un morceau typique des traditions autrichiennes de Vienne. Puis une des valses de Strauss et m'a fait écouter à quel point il se ressemblait. En vérité, la frontière entre la musique classique et folklorique est plus mince qu'il n'y paraît. Bien sûr, on ne joue pas dans les mêmes endroits ni pour le même public, mais les musiciens et compositeurs voguent entre ces deux mondes. Bruckner, par exemple, a joué et composé une nombre de lander, musique typique que l'on jouait dans les pubs, avant de composer des musiques religieuses pour son abbaye. En vérité, tout est une histoire de public. Mozart, Beethoven, Strauss cherchent à être indépendants. Pour cela, il faut que la noblesse ou la bourgeoisie aiment suffisamment leur musique pour décider de se procurer leur services. La musique est donc majoritairement composée pour plaire au goût de la noblesse et de la bourgeoisie. Mozart, Haydn, Beethoven n'étaient pas entièrement libres dans leur art. Même si je savais déjà que la musique ne fonctionnait pas de la même manière qu'actuellement, réaliser cela a vraiment changé mon regard sur les compositeurs du XVIIIe siècle. S'ils avaient été complètement libres de leur composition, auraient-ils laissé une œuvre aussi conséquente Mozart a beaucoup composé, mais en partie parce qu'il était terriblement dépensier. Aurait-il composé les mêmes styles Lui qui aimait tant les effets de théâtre dans les opéras et les sujets controversés. Peut-être aurait-il laissé derrière lui une collection plus importante d'opéras et d'opérettes. Ce voyage m'a fait comprendre que les génies musicaux comme Gluck ou Hayden ont laissé une œuvre autant marquée par le public et les modes de l'époque que par eux-mêmes. composition à l'époque, c'était donc d'abord une commande. Puis le compositeur créait en s'inspirant de son environnement. La forêt, la montagne inspirent un thème simple, fort, régulier. Mais les Autrichiens aussi sont inspirants. Le beau Danube bleu de Strauss est directement inspiré des soirées dansantes dans les kiosques près du fleuve à la périphérie de Vienne. Peut-être même qu'il souhaitait que ses compositions soient dansées dans ces mêmes kiosques. Car la musique était composée pour divertir les autres leur faire ressentir des émotions intenses et créer de bons moments parmi les crises politiques et populaires. Qu'est-ce qui fait que Mozart, Beethoven Haydn, Schubert, Bruckner, Diabelli et tous ces autres compositeurs autrichiens ou ayant vécu majoritairement en Autriche ressortent parmi les autres compositeurs. Au fil de mon voyage, j'ai compris qu'à la différence des autres compositeurs de l'époque, les compositeurs autrichiens n'ont pas seulement cherché à plaire mais aussi et surtout à surprendre. Ils utilisaient chaque parcelle de liberté pour ajouter des nouveautés artistiques dans leurs œuvres. Haydn invente... Trois nouveaux styles de composition, pour surmonter au vide des créations de l'époque. La symphonie, les quartettes et les sonates pour piano sont une révolution. Ainsi, tout en satisfaisant la cour par ses mélodies plaisantes, Hayden laissait place à sa créativité en perfectionnant la forme de ses mélodies. Schubert met en musique des poèmes et des textes pour sublimer de nouvelles émotions. La nostalgie, la tristesse et crée une esthétique propre à ses leaders. Ce sont ces spécificités qui sont difficilement attribuables à une culture ou une autre, mais qu'il faut relier aux compositeurs eux-mêmes. L'Autriche a pu les aider à trouver un équilibre entre leurs aspirations artistiques et les attentes du public, en leur donnant de nombreuses inspirations qui peuvent répondre aux attentes du public de l'époque. Et maintenant, quelles traces restent-ils de cette musique en Autriche les musiciens autrichiens font vivre leur héritage musical par de multiples concerts. Dans la rue, j'ai croisé des violonistes, des orchestres même, jouant du Strauss ou du Mozart. En discutant avec des autrichiens, j'ai découvert que chacun est allé au moins une fois à un opéra ou un concert classique, peu importe l'âge de mon interlocuteur. Mais cet aspect de leur passé culturel n'est pas forcément celui dont ils m'ont parlé avec le plus d'attachement, car le monde classique est controversé. Les spectacles et festivals sont des événements luxueux. Les avis sont donc mitigés car le classique est associé à une certaine étiquette et divise encore la population en classes sociales déterminées par leur richesse. La musique classique et romantique ne continue de vivre sans conteste que dans les balles, qui restent une tradition importante et démocratisée en Autriche. Et y a-t-il de nouveaux compositeurs classiques J'ai entendu beaucoup de groupes folkloriques composer de nouveaux morceaux à la manière traditionnelle, ou en rajoutant des éléments de pop et de jazz à d'anciennes chansons. Mais de même, la musique classique et romantique est interprétée par des musiciens qui y amènent leurs touches. Variations rythmiques, changement de décor pour amener l'opéra dans une autre époque, ajout d'un ballet Les modifications sont multiples. On peut se demander si on dénature les œuvres en leur donnant une nouvelle dynamique. Personnellement, je pense que la modification d'une œuvre n'est pas quelque chose de récent. Lors du passage de chants d'une génération à l'autre, les morceaux étaient souvent altérés pour continuer de plaire à l'auditoire. Alors pourquoi restreindre les musiciens aujourd'hui en se limitant à un style le jazz et le rock, le classique et la pop, je ne dis pas que c'est au goût de tout le monde, mais aujourd'hui nous pouvons garder des traces de toutes les versions que nous avons envie de créer. Alors autant laisser parler l'imagination de chacun, et peut-être qu'une gemme en sortira, que l'on exposera avec le reste de notre trésor musical.